Depuis notre arrivée, on a mis en place un entraînement au quotidien. Donc depuis une semaine maintenant, chaque jour, ils sont là 15 minutes avant le rendez-vous et, euh, et on prend du plaisir ensemble. Euh, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça répondait à une prière des, des jeunes de Djilaba qui avaient souhaité l'arrivée d'un entraîneur. Donc euh, je me suis vraiment senti porté par, euh, par ce projet-là. Alors les objectifs qu'on a avec ces entraînements, ils sont à deux niveaux, d'abord il y a un match qui se prépare contre une équipe d'un quartier voisin, donc le but c'est d'arriver à mettre en place l'équipe la plus performante, et puis au-delà de ça bien sûr c'est la transmission des valeurs, déjà sur le plan individuel c'est des valeurs de travail, d'effort, de discipline, et puis des valeurs au niveau collectif avec l'esprit d'équipe, la solidarité, la complémentarité, l'abnégation. Et euh, c'est ça qu'on essaye de véhiculer et euh, ça prend bien. Oh là là. <rire>